Bonjour à tous, je vous parle aujourd'hui respiration, on est à la montagne, l'air pur, la nature et c'est vrai que la respiration on la fait automatiquement, on n'y pense pas, on ne se pose pas de questions et pourtant c'est super important de bien respirer, ça permet plein de choses au niveau physique, au niveau mental, regardez je prends une profonde inspiration, on inspire l'air pur, ça fait du bien et, et on souffle et tout de suite on se sent détendu, on se sent mieux. Je vous expliquerai tout beaucoup plus en détail dans une prochaine vidéo. Surtout si vous voulez tout savoir sur la respiration, c'est bien fait, ça oxygène nos cellules, ça fait du bien au niveau mental. Je vous dis ça dans une prochaine vidéo, dans les prochains jours. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, vous serez informé dès sa publication. En attendant, j'espère vous retrouver très bientôt sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.